Y'a les potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude un petit thread, alors j'aime bien les threads foot, j'ai tenté un autre thread, ça a été un thread foot et bouffe, d'ailleurs vous l'aviez kiffé donc je pense que je vous ferai un deuxième épisode assez rapidement mais là, il y a eu un thread qui est passé sur Twitter, qui a bien buzzé, c'était il y a une semaine, c'est une légende qui a fait en gros un petit thread qui compile les plus grands moments de nos médias français donc c'est plein de petites actions de petites scènes qui sont passées sur des News, des France Télé, des TF1 et compagnie, et qui ont été soit drôles, choc quand ma rente morbide, tout ce que tu veux. Et moi, je me suis dit, tiens, si on allait recheck ça pour vraiment voir quelle a été la honte et les divers masterclass qu'a pu nous livrer notre bonne vieille télé française pour laquelle on paye une redevance de plusieurs centaines d'euros chaque année. Oui, j'ai encore été concerné par celle-ci. J'ai eu le discours des gris. On rigole. Les moments légendaires de la télé française. Regardons ça ensemble. C'est parti. Ah oui, on commence sur euh, un bon fait, vieux il y Covid. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Il cause un risque de. Vous causez merde, un risque sanitaire parce tout. que vous êtes obèse S'il vous tout. plaît, du coup, obèse, ça veut dire qu'il faut Oh la balle <rire> La balle, il a lâché Sur le plateau en oh, nature Avec mon, mon pote le gros lard là-bas Là, bah, il, bah on, enfin, Au bout d'un moment, on va pas se mentir, hein, il est un il a un peu leur bon point euh, C'est un risque hein, lui aussi Covid Ouh T'as pas envie de l'attraper mon pote Par contre lâcher avec une telle Une telle aisance Une telle aisance dans la voix Un tel culot Vous gardez vos insultes monsieur C'est une balle monumentale hein. Ouh mais moi, en tant que gros, ça m'aurait pas plu. Il hein. y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Par exemple, mon confrère est largement en surpoids. <rire> Même la présentatrice. Moi, bah, je vous en prie, non, ah, non s'il vous plaît, monsieur, faut pas déconner. <rire> non, la, la télé, de temps en temps, c'est c'est sale. Je déteste Marseille. Je déteste Marseille. pas. Bah, attends, le mec déteste Marseille. Mais ça nous fait un point commun. C'est incroyable, ça. Enfin, je rigole. Calmez-vous. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis, vous Aujourd'hui, il eh, y a Marseille. Les, les, mais comment ça, l'époque de Zidane L'époque de Zidane, quand Zizou, jouait à Marseille. ben bah, il y a jamais, jamais, joué jamais, jamais joué à Marseille. Mais monsieur, il jouait à Marseille, Enfin, la Castellane bon. dans, son, ouais, dans son quartier ouais, d'origine, mais il y a jamais joué, à joué au club de l'OM, bah, voilà, Castellane. C mais bon, Donc, il n'était pas mis assiser, les il hum. ouais. C'était à Cannes. <rire> <rire> le malaise insoutenable! Ah, j'ai mis pause au bon moment! Regardez la gueule de Pascal Pro! Oh, vraiment, c'est l'équivalent de. Ils sont deux dans Migos! <rire> non, non! Bah, allez, de toute façon, comme il disait, de toute façon, le, le, le championnat de l'époque. Non, monsieur, monsieur, des fois dans la vie, faut arrêter d'essayer de rattraper ce qui est rattrapable Là, là c'est le moment où faut te taire! Regardez! J'ai encore mis pause! T'es mort! T'es pas sa tête Lui, il sait, il sait Bah oui, bah, bah, voilà la Castellane, c'est ça que je voulais dire. Parce que bien sûr, Zizou, quand il jouait à la Castellane... Après, pour sa défense, c'est vrai que Zizou, il est très connoté Marseille. Donc, je peux comprendre qu'il y pense. Mais le côté flex, ça Oui, oui, moi, je préférais l'époque de Zizou. Ça a été mal placé. Elle va vous coller au tapis. <rire> Merci. Ça vous fait rire hein Ah oui oui Ouais Vous allez moins rigoler Je sais pas, croyais pas mais... Attends attends. Mais ça tu vois, ça c'est la télé. C'est ce qui manque de temps en temps sur Twitch, c'est la folie qu'ont pu avoir des émissions télé dans certains trucs. Plus t'es ronde, plus je t'aime. Donc tu te dis vas-y c'est des mecs qui vont dire j'aime bien les grosses ou des meufs qui vont dire j'aime bien les mecs gros, d'accord Et là ils ont recollé deux grandes box et ils vont se la donner. Oh là Oh là Oh là, oh là. Ah mais ils y vont pour de vrai oh oh ça fait pas plaisir, ça. Oh non, mais il lui met... Mais... Non, mais il lui a mis des vrais nions. Mais, oh, le malaise. En fait, en fait, en réalité, ils ont dû, tu vois, l'envoyer pour rigoler. Et lui, il a envoyé des vrais bourpifs. Elle, elle a commencé à y aller énergique. Il a envoyé du bourpif. Non, mais... Oh oh eh, hey, monsieur, même Nganou, il aimait pas celui-ci. Il y allait pour de vrai. Hein. Oh, et <rire> doucement, Florian. <rire> oh, oh, oh, le flot Je sais pas si c'est sa meuf et qu'ils les ont fait, tu en mode se tape scénarisé pour rigoler. Mais là, ça se voit, il y avait un peu de. Un peu de rocker. Je, je suppose non, parce que bien sûr, les violences conjugales ne sont pas un sujet à prendre à la légère, d'accord Mais par contre, je les vois enfiler des gants de box pour se la donner. <rire> Chelou le concept, quand même. <rire> oh mon dieu. Qui contrôle le New York Times Qui contrôle. Euh, chez nous, euh, BFM TV et, et, et tous les journaux qui, qui viennent se grouper oui. autour. Qui ça euh, qui, qui sont qui, ces gens Qui, bon. qui Pardon Qui, qui, qui Vous qui parlez Vous de Dreyfus, monsieur. Qui Qui Ben bah, c'est la communauté que, que vous connaissez bien. Mon oh non. Ah non. bah alors là, là on part... Oh non, le sous-entendu. Oh non, non, non, non, monsieur. monsieur on va pas partir là-dessus. On va, on va arrêter là. On va arrêter là, bon, mon général. Je suis désolé. On, on peut pas, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Oh non, oh non, oh. Oh non, le sous-entendu. Lui, tu le mets sur un canapé avec Soral, il te débite 3 heures de merde, ça. Oh Je suis désolé. Je suis désolé. Non, non, bah non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Oh, le général de la Varde. Mais, mais ça va pas. Mais c'est ça aussi le. Non, mais en plus, franchement, je me disais. Imagine un jour, genre sur un gros plateau Twitch, tu vois, il se passe un équivalent de ça. Genre un intervenant. Qui pour x ou y raison vient et donne une dinguerie. En réalité, là, tu vois, je me disais, vas-y, le gars, il veut sous-entendre. Même pas, en plus, c'est même pas tiré par les cheveux. Mais en mode, les médias sont tenus par des milliardaires, tata, donc ils ont une ligne éditoriale qui va selon ce que veut le propriétaire. Non, non, lui, il voulait dire que les médias étaient tenus par les juifs. Oh, oh c'est insoutenable. En plus, là, derrière, il, il insiste, tu vois. C'est qui Qui Ah, qui ah, tu, tu veux dire qui hein? Ah je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Euh, Qui joue gardien oui. de but dans l'équipe de France de je foot Je ne sais pas, pas, je ne sais pas, mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses, voilà, par exemple. Que, je, que, je sou, que je soutiens. <rire> non mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz, là Oh là là là là Il l'avait face à ses contradictions Madame, elle est venue jouer, là, fière surportrice de l'équipe de France de foot. Elle a dit « Ah non Ah non Madame, il nous faut plus !» Vous nous un gamin, c'est un gamin de... C'est mais... bah, Écoutez sympa, par ou... exemple Wendy Renard, Valé... Valérie, euh... Valérie, Valérie, Valérie, euh, voilà, euh, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Sûr. Bien sûr. Euh, Alors, vous euh, connaissez euh... tous les noms des joueurs de l'équipe de France Non, je crois pas, bon. Si les des joueurs de l'équipe de bien France. Sûr que oui, si tous les noms. Alors, non seulement Alice. je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. Ouais. Donc, euh, euh, formidable. mais euh, la Mia c'est... Ah les gamins, à la fin, ils ont <rire> avec Manuel Valls avec la chemise. Là, Pascal Pro, il a voulu la faire. Parce que j'ai fait des plateaux, tu vois, et quand tu es face à une personne qui, sur un sujet précis, tu sens qu'elle est capable de t'en parler de manière évasive et de faire passer un message un peu évasif sur un popcorn, un truc comme ça, ça arrive à tous, de dire une petite généralité. Quand tu insistes comme ça pour confronter... Alors, bah qui bah, Vous avez un petit nom Non, pas s'appelle comment la gardienne Eh, eh, eh, milieu défensif, là, -moi. Là il a voulu la faire. Et franchement ça c'est un bail où elle est allée le voir en off derrière. Elle lui a dit oh, oh t'es vraiment une merde. Mais pour le coup je... c'est difficile de dire le contraire, c'est vraiment une merde. Plus tu vois franchement le message de la meuf il était générique. Oui on a une bonne équipe. Bon c'est générique, c'est pas ouf mais dans le fond c'est pas méchant. C'est un gamin, il a voulu la faire pour de vrai. On est sur un passage Alors, en ce moment avec la défaite du PSG tout le monde parle de l'after et des trucs qui sont dit là-bas. Les Hermel versus Riolo. Je crois que c'est souvent du classique quand même. Oh, eh oui, bon oui, mal, oui. du parce du que moi monsieur j'ai jamais pris un centime d'un du club mal, jamais de ma vie ah, ah ben bah, merci un grand toast tu fais avoir là. <rire> ressenti, ok ressenti, moi j'arrête allez salut les gars bientôt oh les gars Eh et là c'est l'équivalent des deux péruviennes là quand ils ont jugé la meuf Où Neymar il avait une histoire parce que Hermel, il est... Non, moi, j'ai jamais bah Vu le bénévolat, euh, tu vas voir mon pote. C'est un sujet Daniel, sérieux. C'est un Daniel, sujet je sérieux. Daniel, je oh, ne te pardonnerai jamais. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. il a mal. Puisque Rappelle-toi la discussion qu'on a, a eu le septembre. Et ça, je te pardonnerai jamais, Daniel. Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable. Oh. Oh. Oh. Avant oh. Noël Il a mal. Fredo et Hermel Bah oui Franchement, moi je me rappellerai toute ma vie. Mais Fred Hermel, il avait fait toute une tirade pour dire j'ai trouvé le joueur parfait. Donc tu vois, il vient, il te fait la description d'un joueur en mode « Ouais, joueur qui se sacrifie pour les collectifs, qui peut jouer à plein de postes, tout ça, machin. » Et à la fin, il te dit « Et ce joueur parfait, c'est Nacho Fernandez. » Et à ce moment-là, j'avais envie de rapprocher mon nez de la cuvette à chiottes la plus proche tellement. <rire> J'ai envie de canner de rire, gros. Et Daniel, je vais te dire que non, toi et moi, c'est fini, Daniel. D'accord oh, C'est fini parce que oh, tu te souviens pas oh, l'égo <rire> qu'on a eu au mois de septembre. Il oh, bah a mal à un peu de pas de très de grave. Cette en même temps, c'est vrai que pour le coup, pour un journaliste se faire, euh, tu vois, genre on va dire, accusé d'un gros manque d'intégrité par rapport à la fonction, ça peut te baiser un petit peu. Je peux comprendre que ça le pique quand même, le Hermel, même s'il est bien drôle. J'en avais parlé, j'en avais parlé. On se la met en très rapide, c'est un classique de classique. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Et que ouais. c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe Ouais, et ils sont trois mecs. En fait. Ouais, ok, ok, si tu veux. Le ok, ok si tu veux, c'est vraiment la... La réponse de la fierté d'un homme. Genre, ne pas perdre la face. Alors là, pour le coup, la face est détruite, hein, parce que tu viens, t'as fait Migos, c'est pas lui meilleur rappeur, en sachant pas qu'ils sont trois. Mais, sans mentir, ça m'est déjà arrivé. Ray Schremer, les gars, j'avais dit un bail, genre, il est pas ouf. <rire> et dans le chat, alors, euh, je suis obligé de t'arrêter, euh, tu, tu sais pas qu'ils sont deux dans Ray Schremer, <rire> et que c'est un gros fou. Non, je savais pas, j'étais une merde. Là, franchement, il voulait pas perdre la face. Mais, monsieur, la fierté de Roff, ça donne toujours des grands moments. Pas pour vous la soirée idéale à deux. C'est gênant, on répond pas. <rire> <rire> Lâche-moi. Ro Rof X Laurent fille. C'est pas le pain que tu vas manger. Ouais. <rire> C'est une pomme de terre tu vas manger. Une pomme de terre. Encore un titre d'album. Oh le gamin Non Attends, et après il a dit c'est une pomme de terre que tu vas manger. Encore un titre d'album. C'est que ça, c'est un jeu dangereux ça. Avec un mec comme ça, tu sais que ce genre d'humour en public, c'est risqué. Monsieur fille tu es rentré dans un jeu dangereux. Mais ça donne des moments cultes quand même. Des blagues sur Twitter, beaucoup. Alors souvent, tu sais, des canulars. Je sais pas si vous en suivez, des fois tu vois. Il y a un journal qui s'appelle... Football France. Un de classique. De France Football, et qui avait fait un canular, et qui avait, qui avait fait un titre, regardez le titre sur Malcolm, c'était « Transfert, le petit frère de Malcolm, Doui, signe aussi à Bordeaux. » Alors, évidemment que c'est une blague, puisque Doui, c'est le frère de Malcolm, dans la série Malcolm, on peut voir les images, c'est ça, c'est le frère de Malcolm, c'est le petit. Alors tu te dis, évidemment que c'est une blague, tout le monde a bien vu que c'était une blague. T'as pas un journaliste qui va reprendre ça de manière sérieuse. Il la voit arriver, il la voit la patate arriver, il la sent. surtout pas dans la rédaction de Canal+. Pus. Surtout pas dans la rédaction nous, de Plus. Je coupe les infos. Mais enfin, au cas où, je me demande s'il n'y a pas un mec qui est tombé dessus par hasard. <rire> Malcolm, visiblement très heureux, je sais, Jérémy, que vous savez pourquoi le Brésilien est si heureux. Oui, parce qu'un joueur épanoui, épanoui oh est heureux, heureux, heureux, forcément. <rire> et Malcolm a vu, il y a quelques semaines, arriver au Girondin de Bordeaux son petit frère, oh là qui s'appelle Doui. Il a 18 ans il joue avec les oui, des, des des, oui. des Girondins effectivement et ça explique peut-être que L'autre il est... au Girondin on rappelle que Bordeaux l'avait acheté 5 millions d'euros au Corinthians. Il est il est sonné. Marina Laurent lui il est sonné gros, il est sonné. Et en plus tu vois Marina elle le lance sur la piste, c'est-à-dire que genre lui avant l'émission, il a dû arriver vers elle et lui dire "Ouais, Malcolm, euh, je sais pourquoi il est heureux. Lance-moi à la fin, j'ai un truc à dire." Oh, euh, son frère Doui là, On oh, frère c'est Ça c'est un bail, quand t'es journaliste sportif en plus ça c'est un truc qu'on va te le ressortir encore et encore C'est comme Nabil Djellit avec les kilomètres Non dis moi qui... J'espère qu il y a, attends Je l'ai 908 280 Regardez on kilomètres. dit que la ne court pas sur sa fin de carrière il est quand même dans le top Enfin il est quand même dans le top 6 c'est intéressant Totsi c'est aussi un on joueur de fixation dit, ouais. il est là euh, Mais si on nous dit qu'il court pas Il est là Vous... Non mais il... c'est intéressant franchement c'est hyper intéressant oui oui c'est hyper intéressant oui. Non mais attendez c'est voyage. des, des voyages, vous racontez un bel voyage. C'est un bel voyage. Je crois que le mec a fait <rire> 000 bords. Nabil <rire> <rire> Jaid ça ça ne l'a jamais lâché. Il avait confondu, il avait cru que les 900 000 kilomètres c'était parcouru sur le terrain. Et donc du coup il commençait à débailler l'argument. Ah oh non, Zlatan là on disait qu'il ne courait plus. Allez oh, on a le ici pareil. Oh mais regarde 600 000 bords ils sont tous là. Bon. 600 000 bancs sur internet, mais surtout, ce serait même pas Cassias de premier, tu vois. Bon, bah, je pense que quand même, on a vu pas mal de moments. Il en restait beaucoup, franchement, euh, à faire. Si vous avez apprécié cette première vidéo, vous me dites en commentaire et je vous ferai un épisode 2 sur ce même thread où il y a encore, je crois, pas mal de moments et je peux en plus le compléter en cherchant d'autres moments ce dit. Une vidéo réacte en léger, on aime bien ça. Ah là, voilà, c'est tranquille, c'est tranquille. On crée du contenu à partir de celui des autres, c'est quand même à l'aise. Et pour une fois que c'est pas la télé qui prend des images qui ne sourcent pas sur YouTube, se le permettre. <rire> Ça, c'est pour rigoler. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous